Nous avons une académie depuis dix ans qui souffre des chouages de sargasses. Nous avons une académie depuis plus de dix ans où tous les jours il n'y a pas de dans les établissements. Nous avons une académie qui tous les jours voit des écoles fermées pour cause d'épidémie de gaz. Et euh, encore une fois, nous faisons une petite journée de prévention en catimini, au rectorat. Vous avez vu euh, effectivement euh, ben, ce que a exposé euh, M. Boutin. Euh, la plupart des établissements n'ont pas de registre vous avez plus d'une dizaine de saisines par mois dans cette académie et la plupart du temps ces saisines ne sont pas traitées nous avons des chefs d'établissement effectivement qui ont une méconnaissance soi-disant des réglementations mais qui en réalité euh, mettent sous le tapis toutes les difficultés qui sont en train de remonter par rapport justement aux difficultés que nous rencontrons dans nos établissements et donc nous nous sommes très étonnés de voir comment les choses se font se font plutôt dans cette académie nous aurions préféré que, bassin par bassin, les collègues puissent être réunis, puissent discuter des difficultés qu'ils rencontrent, établissement par établissement, qu'ils fassent remonter les doléances, et que ces journées de prévention soient des réponses par rapport aux difficultés que nous rencontrons dans nos établissements. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Encore une fois, nous allons nous masturber intellectuellement aujourd'hui, ce matin, pendant deux ou trois heures, et rien ne va avancer. L'an dernier, nous avions eu la résilience, c'est ça Hein, à peine quelques mois après le passage du, du, du cyclone Ioma à saint martin ben c'était le porte-garde pas Moly. Hein, on avait même eu la, la réflexion de l'Ivoise d'un DRH qui nous disait que c'était un qui raid, et euh, en demandant aux dames de fermer les oreilles, rien que sur la petite commune de pointe à pitre vous avez cinq établissements qui ont euh, reçu de la commission de sécurité un avis défavorable pour l'exploitation de ces écoles. Et aujourd'hui encore, nous avons des élèves, nous avons des enseignants qui sont dans ces écoles et qui euh, malheureusement, à n'importe quel moment, peuvent se retrouver en grande difficulté. Nous avons eu, après justement les tremblements de terre de 2007 et 2009, euh, des établissements qui ont été reconnus comme dangereux. Euh, je peux finir Est-ce que je peux finir Fini. Allez, vous Nous avons eu des établissements qui ont été reconnus dans un rapport qui a été remis à toutes les municipalités en 2009 Okay. disant que 80% de nos établissements étaient sujets justement à destruction parce que c'était de véritables noir. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Alors bien sûr, à Petit-Pérou, euh, à l'île Pérou, rapidement, on a évacué les enfants et on les a installés dans d'autres écoles de Capester, mais non, rien n'a été fait. Et moi, ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que nous, les personnels de l'éducation nationale, nous souhaitons vraiment avoir une administration qui prenne feuille et cause pour les conditions de travail dans cette académie et qu'on arrête justement de nous balaner avec des journées de prévention. Il faudrait, point par point, établissement par établissement, qu'il y ait effectivement des, des préconisations et surtout des réponses apportées de au personnel. Merci. La dernière question.